Je pense qu'on va prendre des Natrius. Toki c'est strong. Hein. Ah Toki c'est Toki. Hein. D'ailleurs Toki je comprends pas qu'elle ait un average de 4,66. Parce que franchement. C'est quand même bien de la dinguerie. Ah. Ça c'est un peu chiant parce qu'on a pas le token T1. Je sais pas trop comment. On, bon, on va partir sur une classique mais c'est un peu chiant. Ouais, on va partir sur une Omu Et c'est pas, pas incroyable Dans ce cas là on prend plutôt ce est pas le plus dur, mais il donnera tout. Je pense que c'est mieux dragonner. Parce que on va le vendre, de toute façon on T2 Et c'est souvent, mais, souvent pardon, meilleur que l'A03 L'A03 c'est vraiment infâme On va faire ça. Eh hey, coucou, je t'ai connu via les vidéos Marvel Snap. Merci pour le contenu. Bah merci à toi Zila, merci beaucoup. C'est gentil. Ouais, prochain tour on va soit vendre ça, faire deux achats. On n'est pas obligé de faire pouvoir. Après si vraiment la taverne est horrible, on peut... Genre garder dragonner et faire pouvoir. De toute façon lui il a vocation à être vendu à un moment et il a souvent vocation à être vendu au prochain tour. C'est pour ça que je préfère acheter la 2-2, elle est plus safe. Vous vous débrouillez vraiment bien. Et après ça va dépendre de la prochaine taverne aussi. Ah, C'est intéressant. Euh, C'est intéressant. En fait, il y a un peu deux écoles. On peut acheter double roche. Euh, ou alors on achète juste parieuse. On fait parieuse pouvoir. Les prochains tours, on fait. En vrai, ça existe. Hein. C'est une curve super bizarre. Mais grâce à la parieuse, ça peut peut-être exister. Ah, oh, c'est bizarre quand même. Parieuse pouvoir. Alors, non, j'ai envie d'aller chercher la 4. Bah, en vrai, théoriquement, euh, on peut faire parieuse. Roll. Et on va jamais acheter. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Il n'y avait pas grand chose à 3 qui pouvait nous intéresser. Peut-être la. Le, le. Le Drake du Néant. Et encore. Et Drake du Néant, ça pouvait exister. Là, comme ça, on peut tout de suite prendre la 4. Et si jamais il y a une, carte qui a une 4 qui ne m'intéresse pas, je la prends pas. Jouer des bêtes ou des dragons. Livre de cuisson. Jouer des cris de guerre. Pas évident, il n'y en a pas tant. Jouer des bêtes ou des dragons. c'est Pas forcément évident non plus. Et la coupe de sang, ajouter des cartes dans la main, ça se fait bien. La ah, coupe de sang, c'est cool, je pense. Ah Ah C'est de la merde, mais en même temps. Euh ça c'est sympa hein. Mais bon. dans enfin, les démons c'est peut-être un peu moins fort. Après je pense que ça s'achète quand même. En fait la question c'est. Et c'est ça qui est chouette. C'est que si on achète ça. Et qu'au dé... prochain tour on achète Mecha Tank. Autant acheter Mecha Tank maintenant. Mais la question c'est. Est-ce qu'on a envie d'acheter Mecha Tank au prochain tour. C'est quand même bien. Hein j'ai l'impression que j'ai envie d'acheter que ça moi. C'est assez fou de laisser. Euh, ouais. On va faire ça et au prochain tour, on va cliquer, on va acheter les deux. Mais en fait, j'aimerais bien des choses euh, genre des grandes crinières, ce serait super. Un autre jeton, à mon peine. Merci Nikki. 1934, 900... J'avoue, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu. Tu continues à jouer souvent à BG Ben là, avant avant le prochain reset, j'essaye de faire une session par semaine. Mais bon, avec Hearthstone et avec Marvel Snap, forcément, j'ai joué un petit peu moins. Euh, puis là, a... j'ai tellement farmé le jeu, ça fait 8 mois que je joue non-stop. Ça fait du bien de se reposer un peu. Euh... Merci pour l'abonnement de niveau 3, merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à Hachumi pour le Prime. C'est gentil, merci à toi. Donc là, on peut acheter le taunt si on veut. Je pense que c'est pas mal. Pour protéger ça. Et on va cliquer. Et on a notre... Ah, on a ça, si on veut. Rondelle in tout ça Ou directement ça Non, ça directement. Là, on est bien protégé. C'est super intéressant. Et euh, la question, c'est est-ce qu'on veut rondelle sur un T6 Rondelle sur les 8 golds En fait, c'est ça. Il faut pas se dire on a de l'avance ou on a du retard. Il faut se dire est-ce qu'on veut rondelle sur les... Sur le tour 6. Sur les 8 gold. Sur les 8 gold. On arrive dans la. Ouais on le veut. Ouais on le veut. Là devant même. Ouais on le veut. Ça va donner un tout petit peu de pièces, pas énormément mais Je pense qu'à ce moment là c'est ok Un tour après c'est trop tard Bon on perd mais On va bien scaler notre 2-5 On s'en sort bien en plus on prend pas beaucoup Un T5 à récupérer du coup Prochain tour Non prochain tour je veux... Bah j'ai déjà ma carte clé Donc je vais rester Du coup ça c'est intéressant bah, je vais faire ça Ça Ça Je vais je pense. Si j'achète le chambellan. Après, on peut vendre 3-2 plus 2-2 pour acheter ça. En vrai, ça existe. Hein. Parce ce cas, on n'a pas à geler. Et on perd pas de pièces. Chambellan ou ça Chambellan. De toute façon, ça, on va l'avoir. On va le garder, autant faire le booster. Quoique, non. Et On joue vraiment là-dessus, mais c'est important. C'est une carte folle. Ouais, j'aime l'idée. Euh, merci The Last of Valentin. Que du bonheur avec toi, Fichou. Bah, ben, merci à toi. Merci, merci pour le, pour le soutien. Merci infiniment. Nice. On passe ce combat. Bonne nouvelle. Là, on est bien protégé. Oh non, t'es pas sérieux. Ah, zut. Zut, flûte. Oh, on va perdre en plus double peine. Ça, c'est vraiment la double peine qui fait très mal. Hein. Ouais c'est un vilain snipe C'est clair. clair Ça ça peut être pas mal non avec ça Je pas non, on va plutôt booster lui non On veut la Nomi maintenant Le sport pour boule Je pense c'est ok Sur hein. 7 Nomi avec ça peut-être que Je booste Nomi ou je booste Bah je booste ça je pense Il est possible que Nomi soit meilleur. à garder. Il est possible que Nomi soit... Ah, quoique, hein. j'ai pas mal de râles d'agonie. On est que tour 7. hein. J'ai encore un ou deux tours avec ça, avec ces deux. Ok, ok. Le pouvoir, il donne plus X, plus 0 à l'extrême droite. X étant les PV manquants. Merci Ankiyo pour le soutien. Merci à toi, merci pour ta générosité, merci beaucoup. C'est super gentil, merci. On est derrière, mais on prend que 10. Après, 10 c'est beaucoup en vrai, à ce moment-là. Enfin, par rapport à nos, à nos points de vie, c'est beaucoup. Et là, on va pas mal scaler euh, sur les LM, donc ça c'est chouette. On peut prendre moins, de 10, moins que 10. Non, on prend 10. Hein. On prend 9. 9 c'est bien mieux que prendre 10 ans hein. donc Tu mets cas, ça peut être pas mal, ça, je pense. Faire ça. c'est compliqué à dos, hein. C'est compliqué à dos, mais ça scale, hein. Ça scale un peu, mais. Enfin pas mal quand même, là on commence à avoir des 15-15, 13-13, tour 8 Ça grossit bien On a bien tempo grâce à Grâce à un peu au Meca-Tank, surtout dans ce match-up là à voir ce que ça donne Ouais on est pas si loin derrière hein. Ouais ça c'est cool C'est très très chouette Ouais super ça C'est nice. ah, un super combat pour nous parce qu'on arrive à bien scaler en plus nos LM et en plus on passe. Donc ça c'est génial. Euh, ça va c'est pas encore foufou mais franchement c'est ok. Merci Bob de demander, ah, super ça. Ah, je pense qu'on peut commencer à virer eux. On va continuer à booster le chef. On va continuer à protéger lui en scalant avec lui. Ça c'est bien comme ça. Peut... Ouais. J'aime bien l'idée. Bam bam. Bah, peut-être comme ça. Ouais. Les deux ont vraiment beaucoup d'impact maintenant, c'est chouette. Peut-être comme ça. Là. Comme ça on va faire. C'est tendu hein elle est tendue cette game, mais. Les t'avais joué à Crossmaga euh, Oui, j'avais pas trop aimé. Mais c'était pas mal. Hein. J'avais fait des tournois dessus quelques tournois, mais. Enfin, j'avais moins aimé que d'autres jeux. Je peux pas dire que j'avais pas aimé parce que c'est un jeu de cartes et c'était quand même bien conçu. Mais j'avais moins aimé que plein d'autres jeux. J'ai pas tant farmé que ça le jeu quoi. Et puis moi j'aime bien sentir que le jeu va exister longtemps. Et là j'ai vite senti que ça allait disparaître en, en, dans un peu de temps quoi. Bon dommage on perd. Frustrant, on meurt pas je l'espère. Bah, quoi qu'on peut on peut gagner. Hein. Enfin on peut ne pas perdre plutôt. Ouais, on sort bien. Ok, enfin, on s'en sort bien, on est devant, hein. Je dis on s'en sort bien. Mais... En tout cas, on a continué à scaler. Là, par contre, c'est le moment de virer nos, nos petites cartes. De vous que tout se passe bien Super. On prend la deuxième. Bah, en vrai... Je pense que c'est censé, à partir du moment où on a la quête... Mais non, c'est pas censé, vous voyez C'est incroyable de ça. Un serviteur de pernue, une pièce de vous voyez c'est intéressant mais je pense que ça a du sens de prendre la nomie Normalement faut pas le faire à 11 PV mais vu juste parce que, en fait elle va prendre plus 29, bah ça c'est ok. Parce qu'elle est à 33-4. C'est une 33-4 donc ça ça va. Et sinon il faut pas le faire. Hein. parle de quel jeu qui va disparaître Ah non, qui a disparu Crossmaga. Cross Crossmaga, c'est le euh, jeu de cartes tiré de Dofus. Le problème, c'est que c'était une boîte française. Alors, même si Dofus, ça marche bien, euh, les jeux de cartes... Euh... Après, Dofus, c'est peut-être un miracle hein, que... que ça a autant fonctionné et que ça fonctionne... Euh, je pense que ça fonctionne toujours bien. Mais et... quand tu vois les, les jeux de cartes, on va dire... Français ou francophones. ils peuvent être joués à l'inter. Hein. Mais ils ont tous... Bon après... J à dire, ils ont... ils ont tous disparu. Mais en même temps... Tous les jeux de cartes ont disparu pratiquement. Hein. À part les gros. Hein. À part les Hearthstone, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Genre même les gros jeux avec des boîtes derrière. Les Gwent. Les... J'allais dire Runeterra. Pas encore Runeterra mais... C'est quoi cette quête Plus X, plus 0 à l'extrême droite. X étant les PV manquants. Ça n'a pas disparu, il est juste plus développé le jeu. Ah ouais. ouais. Ah bon, ça a disparu. Quoi. Dans un jeu de cartes, il faut toujours qu'il y ait du contenu. Dès que tu sens que pendant quelques semaines, quelques, même quelques semaines, hein, si tu sens que dans ton jeu de cartes, pendant un mois, il n'y a rien qui se passe, c'est que le jeu, il est laissé tomber. Un jeu de cartes, ça a besoin de, de fraîcheur à chaque fois. Ouais, c'est strong ça. En fait, je pourrais up. Mais je sais pas, j'ose pas. En vrai, c'est con, mais j'ose pas. Bon, je fais quand même un roll pour voir. J'en fais un autre. Mais si c'est horrible. Ah, c'est pas horrible en vrai. Non, c'est pas horrible. J'ai presque souhaité que ce soit horrible, mais ça n'est pas. Je pense que je vais faire ça. Lui qui fera toute la différence. Et je vais garder ça en main. Et je vais passer. Okay. Par contre là on va booster euh, lui. Hop. On va mettre les petites merdasses devant. Le jeu Lord of the Ring. TCG tu parles TCG ça a disparu. D'ailleurs la dernière fois j'ai trié mes cartes. J'étais bien content. J'ai passé une après mentière. Mais c'est clair qu'il y a... Ça a, pas ça, a, ça a bien duré quand même, Lord of the Ring. Il y a eu une grosse commu. Hein. Moi, je me souviens, j'y joué en même temps que Magic. Ça a duré bien 4-5 ans, le jeu. Gwent, c'est pas mal, mais un peu limité et austère. Ouais. Bah, Gwent, ça existe encore, mais en vrai, c'est comme The Elder Scrolls Legends. C'est des super jeux. Hein. Franchement, c'est bien conçu. C'est un univers fort. C'est des règles assez cool. Euh, atypique pour, une euh, pour euh, Gwent. Hearthstoneienne pour euh, The Elder Scroll mais avec euh, quand même un côté The Elder Scrolls. Euh, mais bon, voilà. Il y a le mastodonte Hearthstone qui mange tout, quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est absolument dingue que Marvel Snap est en train de tout défoncer comme ça. Soit c'est Marvel Snap qui défonce tout, soit c'est Ben Broad qui est un, un fucking génie. Ce qui est possible aussi. Salut Crane. J'ai l'intégrale des cartes MECCG en anglais il me manque une édition. MECCG, c'est quoi MECCG? L'intégrale des cartes MECCG en anglais il me manque une édition FR. Artifact, bah Artifact c'est online mais ça a pas duré longtemps. Ouais. Très bon jeu Artifact. Middle Earth. Les cartes Middle Earth? Les cartes Lord of the Ring tu veux dire Attendez je, Hop, je roll. Enfin fou, je roll. Hop. Euh attendez, on va virer ça. Il y a une nommie je pense. sérieux. Résumé, profondément. Finalement, je les ai gardés les deux petits loulous, hein. C'est rigolo. En vrai, j'ai beaucoup de PV. Après, lui, il fait peur, mais j'ai vraiment beaucoup de PV. Euh, les cartes du Seigneur Non Middle Earth le jeu de cartes avant les films Middle Earth le jeu de cartes avant les films n'est pas ça Ah non mais moi j'ai joué mais t'es plus vieux que moi hein. <rire> Attends je suis un vieux garçon moi mais... Middle Earth Middle Earth c'est euh, un TCG pardon, TCG Non oh, quoi Wow. C'est dur même de trouver des images sur les internets de ça. <rire> ah si! Ah si si! Waouh! Ah ouais, c'est. Ah waouh! Ah ouais, mais vu que c'est avant le film. Parce qu'en fait, Lord of the Ring TCG, c'est les images du film. C'est les... ça qui est chouette. Ah je vois, ouais putain, mais ça ressemble à. Waouh! Je dis pas que ça ressemble à rien, mais c'est chelou. En fait, quand t'as vu le film, c'est chelou. <rire> ok, ok. Il y avait des joueurs de ça. Genre, il y avait une commu ou c'était vraiment un truc. Euh... Parce que c'est pareil. Avant le film, finalement, Lord of the Rings c'était assez peu connu, même s'il y avait les bouquins. Euh... C'est devenu vraiment grand public avec le, les, les films. Enfin, par ouais, en ça a l'air cool. Hein. Perso, je les trouve mille fois plus qualiés. Ouais, non, c'est... Non, non, mais franchement, c'est hyper propre. Là, hein. je vais vous montrer. L'Orfindel. Oh, la qualité est, pas dégueu, est un peu dégueu, mais... De mon, de mon écran, mais... Enfin, de... de, de, de du... Des photos, mais... Non, c'est joli. C'est très, très beau. C'est dessiné, alors que les cartes Lord of the Ring, euh, bon après, ils ont. C'est ça quoi. Ouais. Ouais. C'est les images du film quoi. Aragorn. Ouais. Bref. Ouais. Attention, le tracker, tu m'as menti. Merci Piranax, je joue moins Hearthstone en ce moment et je suis à fond sur snap un vent de fraîcheur ce jeu. Merci pour ton boulot fichu toujours de qualité. Merci à toi, c'est gentil. Ça se passe, ça se passe. Gare. Un trip, please. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ah sérieux, y a pas de, y a pas de carte dans ce jeu ou quoi Non mais c'est honteux, c'est vraiment honteux monsieur le juge. Et ça à la fin, profiter de ça. Ah c'est honteux là. Ah je suis pas d'accord du tout en vrai. Par contre on tiendra que Fichou a dit que le Zano était pas super connu avant les films. Bah c'était pas grand public quoi. Bah c'était connu mais... Alors moi j'étais jeune quand j'ai regardé le film et... Et j'ai lu les bouquins après le film. Mais... Non franchement. Bah peut-être j'ai une connerie mais j'ai l'impression que c'était pas le truc... Euh... Bah, je sais pas, non c'était peut-être une connerie. C'est connu mais dans le monde geek. Bah dans le monde geek c'est niche alors Je pense que tes parents et grands-parents connaissaient pas Tu vois avant que ce soit au cinéma Je pense que tes, tes tontes, et tes oncles et tes tantes ne connaissaient pas Peut-être ton cousin connaissait mais... Non c'était pas du tout niche Ah ok bah, Je me trompe alors My bad Bien sûr que si, c'était un des bouquins les plus dans les années 70. Dac, dac, dac. Bon, my bad, alors euh, moi je suis né en 89. Hein. <rire> c'est pour ça. J'ai vu le film, j'étais tout petit, mais ok, ok, dans ma tête, tu vois. Euh... C'est pas si connu que ça, mais... Pour moi, les ventes ont éclaté après le... Enfin, dans ma tête, mais ne pas, c'est une connerie. Alors, on va prendre ça. On va cliquer. Oh, ah, un peu tard en vrai. Peut-être un peu tard. Je pense qu'on va virer le taunt. Je pense que l'objectif c'est quand même de faire des rolls et, et faire des triples, fusionner les cartes. Donc ça m'intéresse pas même si c'est techniquement sur le papier c'est sexy. C'est lui qui fera toute la Ça oh, c'est incroyable. Ça c'est oh, incroyable. Un serviteur de pernue, une pièce bah en vrai on a plein de... C'est drôle. On peut le prendre pour après. Genre pour euh, quand on aura l'autre. C'est un peu bizarre de dire... Non je pense pas. Voilà, ça on va prendre. cliquer. Hein. On va le booster. Voilà. Ah, le board commence à ressembler à quelque chose. Euh, gros, gros succès pendant les années 60-70 avec le mouvement hippie notamment. C'est ensuite redescendu avant de remonter en flèche avec les films. Bah Voilà c'est ce que je voulais dire en fait. <rire> Après plus connu dans les pays anglophones peut-être qu'en France. La 4 que tu as actuellement est vraiment forte. Euh, bah, elle est bien avec Mecha. Je trouve que là, dans cette game, elle m'a permis vraiment de tempo. En fait, j'ai l'impression qu'elle est bien avec les Boubou Divins ou alors avec les compos qui ont besoin de tempo. Je m'explique. Les, les compositions, les textures qui ont besoin de temps pour devenir énormes et pour avoir une possibilité de faire top 1. Et je pense typiquement, c'est ça ici. Bon en plus, je suis à 2, donc c'est parfait. Mais là, vraiment, je suis dans une situation où j'ai... Enfin comment dire J'ai créé une compo avec Nomi avec ça Où t'as besoin du temps C'est à dire chaque tour qui passe Tu peux vraiment être énorme Contrairement même à Naga et à autres Et dans les autres compos Donc en fait Ça ça m'a permis de tempo C'est à dire rendre une carte faible Forte Genre les Nomi Les, les conneries Je leur ai donné de l'attaque Ça a permis de limiter un peu les PV que j'ai pris Gagner peut-être les combats que j'aurais perdus. Ce qui me permet d'être à 2 à cette, dans cette situation là Au lieu d'être top 6 Parce qu'en vrai c'était une game Où on allait souvent être top 6 On n'a pas vraiment chaté et là, j'arrive en finale avec de l'assurance et en me disant je peux faire top 1. Donc en gros, ici, elle a été incroyable. Mais normalement, elle est pas si forte que ça pour le coup. C'est pas, tu, tu crées pas ta compo par rapport à ça, quoi. Et c'est vrai qu'avec mecha, c'est intéressant aussi. Pas mal carrément même. Engagez ce serviteur vous permettra d'en fusionner ne voyez pas. Par exemple, je mets mon Crépitant à la fin, là, c'est par exemple très intéressant avec Crépitant. Par contre, j'ai peur qu'il ait des Boubou divins, non Il rencontre de la vie, troc en stock, il joue que des bêtes. Je sais pas, ça me mange pas de pain de faire ça first, in tout ça. Ou alors je mets carrément lui first, c'est un peu bizarre, mais ça permet de casser peut-être les... les un taunt. Genre un, un comme ça avec taunt, Boubou divin, et je mets cette merde à la fin pour lui donner de l'attaque. Partons là-dessus. 100% Je regarde pas les stats 100% Je le sais Trust me Comme si j'étais Arvedent Salut Jotum Ouais je passe une bonne semaine C'est chouette Merde, j'ai perdu là je crois. Ça c'est mal mis je crois. Merde, j'ai perdu. Ça c'est mal mis, j'ai pas de chance. Ah j'ai pas de chance. Ah ça c'est mal mis en vrai, notre joke. Ah ça c'est trop mal mis. J'aime pas ce jeu de toute façon. <rire> J'aime pas ce jeu, il est mal fait. Ah, ça s'est tellement mal mis. En vrai, je joue pas 38%, sans à hein. Je joue 99,9% d'expérience. Hein. Ah là là. Il a tapé parfaitement. J'ai tapé horriblement. Et je joue franchement 99%. Peut-être pas 99,9%, mais je joue au moins 80... Au moins... Je pense que je joue au moins 38,7%. <rire> Quelle angoisse.